Pour commencer, ce soir, je voudrais tous euh, vous remercier, et puis j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à voir la moitié supérieure du visage de tous vos amis. Toutes les personnes qui vous avaient trop manqué, donc euh, merci d'être là. Petit récap, toujours, notez les speakers, c'est super important, il y a encore les gommettes à l'extérieur, normalement, euh, le join-in, donc euh, n'hésitez pas, les retours, etc., euh, très important. Allez. 2021, 2021, l'année, elle a été très particulière, donc vous l'avez compris, conférence en ligne, la fatigue collective, les aléas de la vie, grosso modo, c'est shit happen, quoi. Cette édition, elle nous a fait peur. Elle nous a fait peur parce que, comme Cédric l'a dit, on a dû changer de lieu. On ne savait pas si vous alliez être là, aussi bien sponsor que participant, voire même des moments sur les équipes. Donc... Tout le monde a répondu présent, on a, pu, on a fait les 500 personnes, ça fait plaisir, merci. On remercie nos sponsors or, les sponsors argent et les bronzes. On remercie les speakers. On remercie une nouvelle fois les bénévoles, même ceux qui ne veulent pas être remerciés. Et on vous remercie vous. 2022, ça va être une année particulière encore. La Fubde, il va bien avoir lieu, mais il va avoir lieu dans une seule ville. Ça va se passer à Lille. La Fubde, c'est un événement qui est porté par les antennes locales. Elles ont pour 2022 l'objectif principal de se relancer. Donc il faut qu'elle vous donne l'envie à vous aussi de vous redéplacer, etc. Donc ça va être leur objectif principal pour 2022. Ne pas hésiter à vous rapprocher des équipes, n'importe quel niveau, nous contacter nous, au bureau, etc. On vous mettra en relation et on fera en sorte que vous puissiez retrouver la dynamique qu'on avait en 2019. Quitte à briser les habitudes. On va également parler du forum PHP. Ça n'a jamais été annoncé un an à l'avance. Cette fois-ci, ça va être annoncé une année à l'avance. Et normalement, ça devrait vous faire plaisir. On revient à la FUBday. <rires> Donc, on est à Lille. La FUBday, il aura lieu le 20 mai. Il pourra accueillir jusqu'à 250 visiteurs. L'événement, il conserve le format d'une journée et le CFP, il est ouvert dès ce soir. Le CFP, vous le savez, à la FUP, les CFP sont courts. Donc le 22 novembre, Rideau, 31 jours. Forum PHP. Le forum PHP, il aura lieu le 13 et le 14 octobre 2022, du coup. Et il va avoir lieu dans un lieu très particulier qui n'est pas le parc naturel régional de l'Aubrac. Désolé Rodez, désolé la Ligo, il faudra se fournir ailleurs. Il n'aura également pas lieu au Futuroscope. Il y a des gens qui sont très mauvais en géographie, d'ailleurs. Euh, et du coup, où est-ce qu'il va avoir lieu Ce qui est certain, c'est que le Forum PHP 2022 va revenir à une jauge de 800 visiteurs. Donc on revient sur les bases de 2019. Et euh, théoriquement, une fois encore, ça devrait vous en mettre plein les yeux. Donc, moi, mon conseil, perso, c'est préparer les CFP pour la Fubday, préparer ceux pour le forum, et puis euh, jouer là plutôt euh, à l'avance. Donc, euh, je vous remercie. <rires> et puis, à l'année prochaine. <applaudissements> Oups je vous ai pas dit où ça avait lieu. Donc le forum PHP 2022 aura lieu à Marne-la-Vallée, chez Mickey, dans l'hôtel Marvel, et on devrait bien s'amuser. Merci à vous